Bonjour Adèle. peux tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Ré, ré, ré, ré, la. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note. Ré. Avec le deuxième doigt, Ré. Aujourd'hui, vous avez de la chance. On va apprendre quatre notes de la même chose. C'est ré, ré, ré, ré, ré. Vous avez vu Quatre fois, même note. Alors, encore une fois. Ré, ré, ré, ré. ré. Jusqu'à là, je pense que vous avez bien compris. On ne va pas répéter cinq fois parce que c'est assez facile. ré, ré, ré, ré. ré. Mais attention, regardez bien maintenant, c'est la première fois la main gauche. Voilà, la main gauche est là. La main gauche apparaît sur le « la ». Regardez bien, par rapport au « ré » pour la main droite, on saute deux notes, une, deux, et puis la suite c'est « la ». Alors, « ré »,« ré »,« ré »,« ré, ré »,« la », comme ceci. Ok, Comme ça, vous allez mémoriser. Mais en revanche, on ne va pas jouer comme ceci. On joue normalement. Ré, ré, ré, ré, ré, la comme ceci. On ne joue pas en même temps. On ne laisse pas traîner la main droite pendant que la main gauche joue. Regardez, ré, ré, ré, ré. On laisse la place sur la main gauche, comme ceci. Encore une fois. Ré, ré, ré, ré, ré là. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Ré, ré, ré. Ré, la. Première fois. Ré, ré, ré, ré, la. Deuxième fois. Ré, ré, ré, ré, la. Troisième fois. Ré, ré, ré, ré, la. Quatrième fois. Ré, ré, ré, ré, la. Bien Maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner dès le début de cette chanson. Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do, deux, trois, quatre reprises. Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do. 4. Ré, ré, ré, ré, ré, la main gauche, là, jusqu'à là. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain